Dans cette vidéo, nous allons voir comment remplacer un iframe e par un lien hypertexte. Donc, le but vraiment de cette vidéo, c'est de montrer comment on peut optimiser la performance d'un site internet en utilisant euh, une vidéo sur notre site web sans forcément euh, euh, avoir des iframes. E Donc, là, je vais vous montrer euh, mon écran et nous allons procéder. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est aller sur le site web qui s'appelle GitHub et télécharger la librairie Liti. Donc, et vous allez télécharger la version ZIP. Donc, vous téléchargez la version ZIP et vous allez l'ajouter dans, dans votre projet. Et ensuite, vous allez faire l'extraction de cette librairie. Bon, je vais supprimer le, le, le fichier de base, donc le fichier zip de base. Et je vais me, me, aller dans le dossier, je vais copier tout ce qui, trouve, ce qui se trouve dans le dossier dist. Et je vais transférer dans le répertoire principal. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un fichier HTML. Et dans ce fichier HTML, c'est juste pour vous expliquer comment cela fonctionne. Je vais tout simplement coller un code HTML de base que nous allons utiliser comme exemple. Donc là, vous pouvez euh, voir sur mon écran euh, à quoi ressemble le, le fichier HTML par défaut. Donc là, il n'y a rien vraiment dans le code donc ce que je veux faire, je vais aller sur mon site, je vais vous laisser le lien en bas de cette vidéo, je veux copier euh, les codes euh, CSS et JavaScript donc, qui viennent de la librairie LITI et je vais coller dans mon fichier euh, HTML. Et aussi, je veux copier euh, le lien hyperlien avec euh, les recommandations de ce que vous trouverez dans le, le code LITI et vous allez tout simplement sauvegarder. Donc, si vous partez sur, sur, sur le site web, vous allez voir apparaître le lien, voir la vidéo. Pour le moment, ça redirige vers YouTube tout simplement parce que euh, jQuery n'est pas bien inclus. Donc, je vérifie dans, mon, dans, mon, dans mon, mon, ma console, je me rends compte qu'il y a une erreur au niveau de jQuery. Donc, pour être en mesure de résoudre le problème, il est question de tout simplement de télécharger une version de jQuery que nous allons mettre dans notre projet. Donc, je vais aller sur le site web de jQuery. Vous voyez que là, présentement, il n'y a rien. Je vais aller sur le site web de jQuery. Je vais cliquer « Télécharger jQuery », donc dans l'autre jQuery, et je vais télécharger la dernière version. Et ensuite, je vais l'ajouter à mon projet. Donc là, je vais copier le lien et je vais remplacer dans, dans, mon, dans mon code HTML. Donc maintenant, je vais, je, vais faire, je vais rafraîchir ma page pour voir à quoi ça ressemble. Donc, et je clique là. Vous, présentement, vous voyez que la vidéo n'autorise pas la connexion. Certainement parce que la vidéo n'existe plus sur YouTube. Donc, il est question maintenant de, de voir si on peut prendre une vidéo et copier tout simplement le, le code de le iFrame pour être en mesure de l'ajouter dans notre projet. Donc, et dans ce que j'ai fait, je, je colle. Et je vais remplacer tout simplement le lien de la vidéo par euh, la nouvelle vidéo que je veux ajouter dans mon projet. Et ensuite, je vais sauvegarder. Donc, si je, si je rafraîchis la page, donc vous allez voir que ma vidéo apparaît bien euh, dans mon projet, comme prévu. Bon, je vais faire quelques petites modifications. Donc, par exemple, modifier les erreurs euh, l'erreur au niveau de, du type d'écriture. donc Bon, je vais tout simplement récupérer euh, l'information méta ou Karata 7 que je vais ajouter en dessus de mon de, ma, de de mon fichier html et là je vais faire une sauvegarde donc je vais rafraîchir la page vous voyez que ça, ça résout le problème d'accent donc et là c'est là pour moi c'est correct là donc maintenant ce que nous allons faire c'est que nous allons essayer de voir comment on peut ajouter une image euh, au lieu de, du lien donc ce que je veux faire, je vais remplacer tout simplement voir la vidéo par, par une image que j'ai dans mon ordinateur. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que euh, dans, je vais ajouter quelques codes CSS pour être en mesure de, de mieux améliorer le design de ma vidéo. Donc, si nous repartons sur notre, sur notre page et en faire en rafraîch, la page, nous allons voir que notre image apparaît déjà et on peut cliquer sur l'image pour voir la vidéo. Bon, maintenant, ce que, je veux, ce que nous allons faire, c'est essayer de voir si nous pouvons ajouter euh, une, icône, euh, une icône au lieu de, de l'image. Bon, pour que quelqu'un puisse savoir que c'est une vidéo YouTube. Donc, ce que je veux, je, on peut aller sur Google. On recherche « Ovalet YouTube Video ». Donc, tout simplement pour voir euh, un exemple de code qui peut, qui peut nous aider dans ce sens-là. Donc, là, je vais tomber sur un bon exemple qui se trouve sur le site web « Stack Overflow ». Et vous allez voir, on peut, je peux copier tout simplement ce code-là que je vais ajouter dans mon projet. Donc là, je vois un exemple de code euh, CSS qui a été validé comme étant... Bon, donc je copie tout simplement ce code-là et j'ai copie aussi mon le code CSS. Donc je vais copier le code CSS d'abord, que je vais mettre... En, dans, en en tête de, de mon CSS dans de, de mon code de mon projet et ensuite je vais importer une icône de YouTube donc bon là je copie le le le, le code le code euh, je, je copie le lien vers euh, le code Donc là je veux copier euh, le, le lien vers l'icône de YouTube Et je vais tout simplement le mettre dans, dans mon projet Donc, Et donc je remplace Link to video. Donc, je vais remplacer Link to video par mon icône. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement... Je que se réfléchir. Donc, là, vous voyez, on a le lien qui apparaît là. Bon, en ce qui, en ce qui concerne normalement le tutoriel, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Mais pour le reste, c'est tout simplement euh, un peu de design pour permettre à un utilisateur de connaître que... de, de savoir que c'est vraiment un lien vidéo. Donc, il sera question de voir, de copier tout simplement le lien. Et de remplacer link to video par euh, notre nouveau design et ensuite copier notre, euh, notre code, euh, notre lien vers l'icône de YouTube et ensuite je vais remplacer. Et là je vais cliquer sur regarder, si je repars sur la page, je fais réfléchir, vous voyez que l'icône apparaît bien. Donc bon, mais par contre c'est pas centré. Donc maintenant pour centrer, il suffira simplement de faire une modification au niveau de mon code CSS. Donc là, je vais remplacer euh, top par euh, peut-être 40% ou 45%. Bon, ça, tout dépendamment de, de quelle, la position. Donc là, je vais remplacer. Je vais sauvegarder. Et je vais remplacer l'autre par 45%. Je pense que 45% sera mieux. Je vais sauvegarder. Et je vais aller sur ma page. Je vais rafraîchir. Donc vous voyez que mon, mon icône est bien centrée. Bon, mais là, maintenant, on va essayer de voir si on peut un peu agrandir. Euh, l'icône pour que ce soit peut-être beaucoup plus grand. Donc, je vais remplacer, je vais, le, je vais remonter la hauteur à 70 et la et la largeur à 70 aussi. J'écris, je sauvegarde.